Voilà, je m'appelle Tavernier Baptiste. Euh, voilà, j'ai 44 ans. Euh, J'habite à euh, une vingtaine de kilomètres de, de Rouen. J'ai une fille de 13 ans qui s'appelle Noémie. Voilà, je suis au CHU depuis une petite dizaine d'années hein, en tant que euh, aide soignant Je suis arrivé au CHU avant. Voilà, j'ai fait 8 ans d'ambulancier en fait. Hein. Et euh, j'avais le DEA, c'est-à-dire le, le diplôme d'ambulancier. Et donc après, euh, venant régulièrement au CHU, j'avais envie de, de changer en fait de, de métier pour voir un petit peu autre chose. Et j'ai côtoyé pas mal d'aide-soignants via mon métier d'ambulancier. Et ce qui m'a donné envie de, de venir au CHU, en fait en pneumologie et depuis récemment voilà je suis dans le service du, du six. depuis euh, ça fait à peine un an voilà le six, est un, un service de remplacement en fait c'est à dire que nous allons dans tous les pôles possibles du, du CHU c'est à dire nous allons euh, de Wassel à Petit Queville, Mont-Saint-Aignan, euh, Bois-Guillaume et le CHU de, de Rouen en fait. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'au SIX, c'est qu'il faut se remettre constamment en question. Parce que comme nous allons dans, dans différents services, les protocoles changent, l'organisation de chaque service change. Et donc voilà, il faut se remettre vraiment en question, autant sur, sur les gestes d'urgence que les, le protocole de, de soins en lui-même. Voilà, par exemple, nous pouvons aller de, du service euh, gériatrie sur Bois-Guillaume, comme en salle de naissance où les gestes ne sont pas du tout euh, les mêmes. Donc il faut vraiment s'adapter par rapport à tout ça. Quoi. Le plus dans le métier d'aide-soignant, c'est que euh, c'est un métier passionnant, c'est qu'on en apprend tous les jours en fait. Et euh, voilà, via le, le CHU, on a l'opportunité quand même d'exercer de, notre métier au mieux. Voilà, le CHU nous, nous donne quand même le, les moyens d'exercer au mieux notre métier pour que voilà, les patients passent un séjour plutôt euh, le mieux possible et surtout un confort euh, voilà, qui, qui leur sont adaptés selon les, les services qu'on fait. Si ça vous dit, ben, rejoignez-nous. Voilà.